Bonsoir. Donc ce soir, la Carmagnole aborde un thème qui peut paraître un peu inattendu, mais qui est les 20 ans de Wikipédia. Alors bon, il y a déjà un premier constat simple, c'est la place qu'a pris Wikipédia dans notre vie quotidienne. Des gens de ma génération ont bien connu l'encyclopédie comme référence absolue ou le dictionnaire, mais on est bien obligé de constater qu'aujourd'hui, euh, Wikipédia est à un usage quotidien et dès qu'il y a un point à chercher, à analyser, à voir, ben cette recherche va directement vers Wikipédia. Donc c'est quand même une époque qui s'est tournée et un nouvel usage qui est aujourd'hui essentiel dans la jeunesse, dans les familles et autres. Voilà. Donc pourquoi on s'intéresse à Wikipédia Déjà pour cette première raison-là, qui est la place prise. Euh, dans, pour tout le monde et, et, et l'aspect incontournable de Wikipédia et puis aussi pour des raisons de fond parce que par exemple euh, des questions se posent aujourd'hui c'est Wikipédia, quelle est l'origine, qui écrit, qui contrôle, qui décide de ce qui est publié et nous verrons à travers des exemples qu'il y a quand même euh, ne serait-ce que pour la France par exemple plus de 2 millions d'articles donc qui décide comment se fait la gestion démocratique Ensuite, ben, considérons qu'aujourd'hui, vu l'usage et la place occupée, est-ce que c'est un bien commun Est-ce que Wikipédia a l'ambition qu'avait l'encyclopédie Voilà. Et pour terminer aussi, la question de la gratuité, dont on sait très bien que cette question de la gratuité n'est fait pas consensus dans la société. Bon, on a le vieil adage qui dit tout travail mérite salaire, puisqu'il y a des gens qui ont quand même travaillé pour produire un article. Ou des courants qui pensent que c'est normal de payer un peu parce que la gratuité ne fonctionne pas et que c'est normal que tout le monde participe en payant un peu. Donc les questions vont s'organiser un petit peu autour de ces idées là et voilà donc Hélène va préciser la première question. Alors pour commencer on va te soumettre un petit retour en... Ah bah oui alors on reçoit donc on est très content merci Christophe Aguiton d'être avec nous euh, donc on te connaît depuis longtemps dans l'altermondialisme. Euh, tu as eu des responsabilités du côté d'Attaque, euh, mais tu es aussi un universitaire euh, qui s'est spécialisé dans les... Alors tu pourras le préciser, mais euh, les, les questions de communication en particulier, hein, euh, et donc tu as beaucoup travaillé euh, sur... Euh, tu, pour, tu pourrais te présenter toi en fait, peut-être, euh, ce serait peut-être encore mieux euh, que tu te dises tes, tes spécialités. Oh oui, je peux, je peux expliquer très rapidement. En fait, je viens moi de France Télécom, euh, qui était à l'époque partie prenante des PTT, comme mon ami Francis, poste et Télécommunications, et puis qui s'est transformé, comme vous le savez tous, en orange. Et dans euh, le cours de, de ma vie professionnelle, j'ai fait plusieurs choses. J'ai été permanent syndical, élu au conseil d'administration, mais pendant les 20 dernières années, j'ai été dans le centre de recherche d'Orange ou de France Télécom, qui s'est appelé les Orange Labs dans la dernière période. Et j'étais dans un petit laboratoire de sciences sociales qui travaillait sur le numérique. Euh, et euh, par ce biais, j'ai beaucoup enseigné à la fac, à Sorbonne, en école d'ingénieur, et j'ai fini ma carrière en étant ce qu'on appelle professeur associé, enseignant associé à l'Université de Marne-la-Vallée, donc sur tout ce qui est sciences sociales et numériques, hein, pour le dire vite. Hein. Bon, donc ça, c'est ce que j'ai fait sur le plan professionnel. Et c'est intéressant parce que ça a aussi des liens avec le militantisme, comme on pourra d'ailleurs en partie le voir dans cette discussion ce soir. Mmh. Voilà, donc effectivement, tu as vraiment les deux casquettes euh, ce soir. Hein, à la fois, tu abordes ces questions-là euh, en tant que, que militant, mais aussi euh, de par ton expertise euh, et tes recherches universitaires. Donc, on va t'inviter à un petit retour en, en arrière. On va regarder un petit euh, document alors, qui est loin de Wikipédia, qui est loin du Web 2.0. Euh, euh, voilà, donc l'encyclopédie, celle avec une majuscule, euh, milieu du 18e siècle. On sait euh, le, le, le rôle et à quel point euh, cette entreprise a été révolutionnaire, hein, à quel point elle est, elle est vraiment partie intégrante euh, des combats des lumières euh, qui ont préparé la, la, la révolution avec un projet révolutionnaire de donner accès euh, aux connaissances à tous euh, voilà alors première question est ce que wikipédia c'est euh, l'équivalent aujourd'hui avec les outils numériques de ce qu'a été l'encyclopédie au 18 siècle Vous voulez qu'on passe une petite vidéo ou je réponds tout de suite Non, non, tu peux répondre. On avait, juste, on avait juste affiché une petite, une petite image. On n'a pas de vidéo de Diderot en train ah, de faire l'encyclopédie. Donc, à défaut, on écoutez, a juste mis euh... un petit petite document voilà, pour, oui. pour se plonger au milieu oui, du XVIIIe fait... siècle. Mais euh, voilà, la, la parole est à toi. Non, non, mais je pense que c'est une très bonne introduction parce qu'en fait, euh, l'ambition est la même. L'ambition, c'est de permettre de donner à chacun. Hein, alors, dans le cas de, de Diderot et d'Alembert, c'était au public français. Dans le cas de Wikipédia, ça a été d'entrer euh, le public mondial, mais de présenter la somme des connaissances acquises. Et, et je tiens un peu au terme de connaissances acquises, c'est-à-dire qu'une encyclopédie, et Wikipédia est une encyclopédie, n'est pas un outil de recherche. Ce n'est pas une revue académique, comme on a pu en parler beaucoup pendant toute la pandémie du Covid et aujourd'hui encore, où se discute tel ou tel médicament, tel ou tel vaccin, avec des choses qui sont vraiment des choses de recherche sur lesquelles les scientifiques peuvent se mettre d'accord ou au contraire diverger. Dans le cas d'une encyclopédie, on présente des connaissances qui sont assises, qui sont assimilées, qui sont acquises et qui ne prêtent pas à controverse. C'est ça l'idée de base d'une encyclopédie. Et euh, quand le, le Wikipédia a été créé il y a 20 ans, au tout début, euh, l'idée de Jimmy Wells, qui était euh, disons, un homme d'affaires qui avait gagné un peu d'argent et qui est devenu... Euh, un entrepreneur, parce qu'il cherchait pas à en tirer de l'argent, mais un bienfaiteur du web, c'était de faire une encyclopédie qui serait ouverte à tous grâce au numérique. Hein. Bon, et le terme Wikipédia est une contraction de deux termes, encyclopédia en anglais, hein, donc pédia de Wikipédia, et on a mis au début le nom de quelque chose qui existait il y a 20 ans, qui préfigurait un peu le Web 2.0, qui était les wikis. Les plus anciens s'en rappellent. Les wikis, c'est un peu comme un Google Doc ou un pad. C'est un outil sur lequel on peut écrire très facilement et qui vient d'un mot hawaïen, puisque bien évidemment, comme on le sait, tous les, les tenants du numérique qui vivent sur la côte ouest des États-Unis sont des adeptes du surf. Et en Hawaï, wiki, wiki, ça veut dire vite, vite. Et donc, wiki, ça veut dire écrire vite. Une encyclopédie et en donner l'accès à tout le monde. C'est ça Wikipédia. En fait, les choses ne se sont pas du tout passées comme Jimmy Welsh le pensait. Lui, il pensait faire comme Diderot et d'Alembert, c'est-à-dire demander à des spécialistes des différents sujets d'écrire des articles de haut niveau où ces spécialistes renommés feraient une synthèse des connaissances acquises. Bon, mais comme il ne voulait pas les payer ou il n'avait pas beaucoup d'argent pour les payer, euh, il a eu très peu de réponses euh, et les gens qui devaient envoyer des articles faisaient des copier-coller de leur dernière euh, euh, publication scientifique. Ce n'était pas ce que voulait Jimmy Wells. Enfin bref, c'était devenu une catastrophe, un truc qui ne fonctionnait pas. Euh, et avec l'employé qu'il avait euh, recruté pour faire tourner ce, ce, Wikipédia, ce Wikipédia qui s'appelait euh, Larry Sangers, ils se sont rendus compte, c'est ce que Larry Sangers a, a, a vu, que certes, euh, ils n'arrivaient pas à avoir des contributeurs scientifiques de haut niveau, mais ils avaient laissé la possibilité, comme sur un blog, d'avoir des commentaires. Et ils se sont rendus compte que les gens écrivaient et remplissaient la tâche que ne remplissaient pas les scientifiques qui avaient été sollicités pour écrire euh, des articles de synthèse. Et donc, au bout d'un certain temps, ils ont décidé en commun que ben, ce n'était pas comme ça qu'ils allaient y arriver, et que le seul moyen d'y arriver, c'était de laisser monsieur et madame tout le monde c'est-à-dire les commentateurs euh, des articles qui n'étaient pas publiés ou qui étaient en voie d'être publiés, de prendre en charge l'écriture de ces articles. Hein Donc, c'était vraiment une idée révolutionnaire, mais qui n'est pas venue de la tête de Jimmy Wells ou de Larry Sangers, mais vraiment de la pratique des internautes qui, eux-mêmes, ont montré qu'il était possible de leur demander d'écrire des articles. Ça a commencé comme ça, petitement, en anglais, bien sûr, hein, puisque c'était un site californien. Hein, bon. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi. Et aujourd'hui, c'est un succès absolument gigantesque. C'est très probablement, c'est même certain, hein, c'est pas probable, euh, le principal apport euh, en termes de connaissances que l'humanité n'ait jamais, oh, euh, jamais pu bénéficier à laquelle l'humanité n'a jamais pu bénéficier. C'est-à-dire que quand on prend aujourd'hui les chiffres de Wikipédia, c'est 35 milliards d'articles qui sont consultés chaque mois. Ça veut dire évidemment que beaucoup de personnes en consulent, les consultent plusieurs fois. Il y a plus que 35 milliards, comme vous le savez, d'habitants. Il y a moins de 35 milliards d'habitants sur la planète. Il y en a autour de 7. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens y retournent plusieurs fois par mois. Mais 35 milliards de visites par mois, c'est absolument considérable. C'est une encyclopédie en, 30, en 317 langues. Qu'il y a 21 millions d'articles, 2 hein, euh, en français, mais euh, non, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Il y a 35 millions d'articles, 2 en français, mais 35 millions quand on prend les 317 langues. Et il n'y a pas 35 milliards de visites par mois, mais 21, 21 milliards de visites par mois, ce qui est considérable, et 280 000 contributeurs réguliers pour cette encyclopédie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, une fois qu'on a dit ça, et on reviendra sur le rôle des contributeurs et sur la façon dont ils ont géré un peu cette encyclopédie, on peut voir quand même qu'il y a toute une série de problèmes et de choses qui ne sont pas réglées. Oui, alors, justement... J'en cite trois très rapidement. D'abord, il y a ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire que les intervenants, les contributeurs, sont souvent des gens du Nord, souvent des hommes. Et ça, ça peut peser, évidemment, sur la façon dont ils écrivent dans Wikipédia. Il y a des inégalités. Hein. Je vais vous demander tout à l'heure de montrer les petits dessins que je vous ai donnés. On va le voir. Mais vas-y Hélène, je te laisse poser Oui, mais bah en fait, tu as enchaîné un petit peu. Mais euh, si on peut euh, revoir l'image de, de l'encyclopédie, on voit bien qu'il y a ce projet de, de, de rassembler les connaissances. Mais on a cette petite phrase qui m'intéresse où on dit que c'est... Euh, alors, je ne sais plus la formulation exacte. Vous la voyez à l'image. Mis en ordre par... Et puis, on a les noms de Diderot et de quelques-uns de, de ses comparses. Euh, donc, sur Wikipédia, donc tu l'as dit, ce, ce projet-là a échoué. Du coup, c'est un petit peu euh, celui qui a envie, qui, qui contribue. Mais du coup, comment se fait la mise en ordre, en fait Est-ce qu'il est qu y a une mise en ordre euh, alors, elle n'est pas décidée par un petit groupe qui se réunit, mais comment elle se, comment elle se fait Alors, tu, tu commences à parler de biais, de choses, de surreprésentation de certains types de contributeurs. Donc, est-ce que tu peux un petit peu voilà, commenter cette différence par rapport à l'encyclopédie Même si le projet euh, est proche, euh, on n'a pas cette, euh, cet aspect d'un comité éditorial, rédactionnel qui se réunit et qui décide Là. de quoi on va parler. Donc, voilà, est-ce que tu peux préciser un peu comment les choses s'organisent, se mettent en ordre, euh, se régulent sur euh, Wikipédia alors, en fait, je répondrai oui et non à ta question. C'est-à-dire que ce qui est sûr, et ça, c'est une différence majeure avec l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, c'est qu'il n'y a pas un chef, un responsable ou un groupe éditorial ou un comité théodule qui décide ce que vont être les articles. Ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les articles ne sont pas gérés au sens, ne sont pas demandés par un comité éditorial ou par une autorité quelconque les articles sont proposés par ceux qui veulent les proposer. Hein Donc on a, par exemple, une extension très très large des sujets d'intérêt de Wikipédia, ce qui était totalement inenvisageable à l'époque de Diderot ou d'Alembert, mais qui l'était tout autant pour l'Encyclopédia universaliste, qui est la dernière grande encyclopédie papier produite en France, ou pour la Britannica, pour ce qui est du monde anglo-saxon. Euh, Aujourd'hui, on a, par exemple, dans Wikipédia, euh, des articles sur les personnages de Pokémon. On a dans Wikipédia euh, des articles sur des stars du porno. On a des articles sur des sujets très, très divers qui, a priori, évidemment, n'étaient pas pris en compte par euh, ceux qui créent des, des encyclopédies prises par le haut. Hein, bon. Mais le fait qu'il y ait comme ça des champs très, très larges euh, d'articles, de, de, ce hein, qui, qui explique pourquoi on peut en avoir comme ça jusqu'à euh, euh, 35 millions, hein, bon, euh, ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règles. Il y a des règles très précises hein, sur euh, la façon d'écrire un article, sur la façon de le traiter, sur quels sont ceux qui peuvent bénéficier d'un article. Hein. Tous les sujets ne sont pas acceptés. Hein. Bon, euh, il y a un principe de base qui est ce qu'on appelle le principe de neutralité, hein, qui est en lui-même discutable, mais qui veut dire que tu ne peux pas écrire un article en étant partisans. Tu ne peux pas écrire un article sur la République en marche, la France insoumise ou le Rassemblement national en disant que c'est des partis extraordinaires, que tu les soutiens et que tu appelles à voter pour eux. Tu es obligé, dans chaque article que tu écris, pour ce qui est d'un contributeur, de donner un point de vue neutre dans lequel tu vas exposer les arguments en pour ou en contre quand il y a une polémique ou une controverse qui porte sur un sujet donné. Hein, bon. Donc, ça, c'est le, le principe de base. Bon. Et puis après, il y a toute une série de règles annexes hein, qui renvoient à des euh, champs précis. Par exemple, un individu ne peut avoir une page Wikipédia que s'il a écrit au moins deux livres. Hein. En tout cas, pour ceux qui sont dans la catégorie des écrivains universitaires euh, et, et personnes qui, qui publient des choses. Hein. Bon, euh, c'est pas le cas pour une star de cinéma. Hein. Je veux dire, on n'a pas demandé à Catherine Deneuve euh, d'écrire deux livres avant de lui donner une page. Même chose pour, pour toutes les stars de cinéma qu'on peut connaître. Bon, mais par contre, pour ceux qui écrivent, il faut avoir écrit deux livres. Bon, mais en même temps, et là, je vais vous un petit exemple personnel qui montre ce en quoi les biais peuvent jouer, euh, il y a parfois une inégalité devant cette règle. Hein, bon. Je vais vous donner deux personnes que vous connaissez bien, puisque vous les avez invitées. L'un, c'est Cédric Durand, hein, qui a écrit un très bon livre sur le numérique. Et l'autre, je pense que vous l'avez invité aussi, c'est Razmik Keshouian, qui est un sociologue qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un qui s'appelle Hémisphère gauche, qui est probablement une des meilleures recensions de la pensée critique contemporaine. Hein, bon. Tous les deux n'avaient pas de page, ça c'était il y a six ou sept ans euh, sur Wikipédia, et on était au café. Je leur dis, mais pourquoi vous n'avez pas de pages, ils me disent, oh, j'en sais rien, euh, on n'en sait rien. Et je leur dis ben, je vais vous ouvrir une page. J'ai donc écrit deux pages, une pour présenter Cédric Durand et l'autre, euh, Razmik et Chouillan avec euh, d'où ils venaient, euh, ce qu'ils avaient écrit, un truc assez court et synthétique, mais qui permettait de lancer leur page en sachant que d'autres contributeurs allaient les enrichir. Et puis, j'ai eu une réponse assez rapide de quelqu'un qui m'a dit que euh, la page sur Cédric Durand n'était pas autorisée. Alors, j'ai posé la question en disant ben, les règles, c'est au moins deux livres. Dé... Cédric Durand a écrit plus que deux livres. Et la réponse que m'a fait euh, celui qui euh, contrôlait d'une certaine façon la capacité d'écrire une page sur Cédric Durand, c'est oui, mais il n'est que maître de conférence en économie. On lui fera une page quand il sera professeur des universités. Hein, bon. Alors que pour euh, Razmig Keshouyan, il y a eu absolument aucun problème. Mais Razmig est dans le champ euh, disciplinaire de la sociologie, qui est considéré comme plus à gauche et plus ouverte que l'économie, qui est dominée par les néolibéraux et l'économie classique depuis maintenant quelques dizaines d'années. Donc on voit bien comment les biais s'expriment sur des trucs tout bêtes. Hein. C'est quelles sont les pages qui ont été autorisées. Aujourd'hui, euh, Razmig Keshouyan a toujours sa page, alors que je ne suis pas sûr, j'ai pas été vérifié pour être honnête, que Cédric Durand a une page à son nom. Hein. Bon, donc on voit bien comment les biais s'expriment. Hein. Bon, celui qui m'a refusé d'une certaine même façon, la page de Cédric Durand était très probablement quelqu'un qui enseignait l'économie et qui pensait que la hiérarchie euh, universitaire était la seule chose à respecter et que seuls les professeurs pouvaient avoir droit à une page. Donc, on voit bien, on voit bien le problème. Bon. Ceci dit, euh, voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, on pourra rentrer un peu plus précisément si vous voulez dans, le, dans la procédure et dans le, comment la gestion de Wikipédia s'opère. Mais je vois que Francis, tu voulais euh, ben. demander une précision. Donc, je te oui. laisse parler. Oui, j'entends bien ce que tu dis, mais sur les thèmes et les possibilités, mais ce qui n'est pas évident pour moi, je ne sais pas pour nous à l'écoute, c'est la question de la gestion démocratique, c'est-à-dire qui décide au final Parce qu'on qu va discuter après ce que c'est un bien commun, donc un exemple, quelque chose d'universel, positif et autre, mais là, il y a un côté obscur de tu proposes la page il bon, faut avoir écrit deux livres. Mais il y a des thèmes sur lesquels euh, il n'y a pas obligatoirement que des noms hein, qui, de, de personnes. Donc il y a des choses qui sont abordées et discutées. Et on ne voit pas très bien, au final, qui décide ce qui est publié ou pas. C'est-à-dire où euh, se prend la décision la et question, par mais qui. Avant, j'avais un thème. Vas-y, Francis, oui. Non, je vais répondre à ta question, mais avant, j'avais un thème que je voulais euh, préciser en quelques minutes dans les problèmes et les biais euh, et qui m'apparaît utile. Je vous avais envoyé des, des, des photos qu'on pourra peut-être montrer euh, qui sont euh, sur les, les pays et plus exactement les langues. Parce que Wikipédia n'est pas organisé par pays, il est organisé par langue. Et on va s'apercevoir quand on regarde le nombre de contributions et de pages donc par langue, qu'on s'aperçoit qu à la fois que Wikipédia est un outil qui est utilisé pour des fins politiques, et en même temps, qu'il y a des inégalités, en particulier des inégalités nord-sud, qui subsistent de façon très, très forte. Je ne sais pas si on peut voir les images et comme ça, je peux vous les commenter. Elles sont à l'écran, là. Elles sont à l'écran. Donc, vous avez une première image qui sont les grandes, euh, les, les six ou sept plus grandes langues. Donc là, il n'y a rien d'étonnant. On est vraiment dans des langues normales, hein, au, au sens où il était normal que ce soit celle qui ait le plus de contributions. L'anglais en premier, euh, suivi par espagnol, français, euh, l'allemand qui est aussi très développé, le russe, le chinois, le japonais. Je crois qu'il y a l'italien, hein, c'est la sphère avec les langues qui sont autour. Et regardez la deuxième euh, image qui est plus parlante, parce que c'est là, et ça, vous pouvez le voir en, en tapant wikipédia.org, hein, comment on va retrouver des langues pour ceux qui ont plus d'un million de contributions de, de, de pages, ceux qui ont plus de 100 000, ceux qui ont plus de 10 000 ou ceux qui ont plus de euh, 1 000 euh, contributions. Et je vous avais montré celle qui avait plus de 100 000 j'ai souligné euh, celle qui euh, me paraissait intéressante à pointer parce que elle montre. Euh, euh, L'usage politique qui est fait de Wikipédia, mais aussi les, les inégalités. Bon. Vous prenez celles qui ont plus de 100 000 articles hein, et vous voyez que j'ai surligné trois langues qui sont l'asturien, le galicien et le vol à L'asturien et le galicien, Francis connaît bien c'est deux langues de nationalité espagnole, enfin de l'État espagnol, la Galicie et les Asturies, mais on s'aperçoit qu'ils ont un nombre de langues considérable dans des régions espagnoles qui ont des formes d'autonomie, surtout la Galice, mais dans lesquelles tout le monde parle le castillan. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a 100 000 articles euh, dans ces langues-là Parce que les nationalistes euh, ou les autonomistes de ces régions utilisent Wikipédia comme un moyen de mettre en avant euh, leur culture, leur langue, et donc de, de mener un combat tout à fait justifié, hein, par ailleurs, pour défendre leur nationalité ou leur, euh, leur culture. Le volapük est plus intéressant. Hein, vous connaissez peut-être le, le volapouc, hein, c'est un équivalent d'Espéranto, de, de euh, mais qui était un peu antérieur, mais qui a été largement doublé par l'Espéranto. C'est une langue dont on pense qu'elle a entre 20 et 30 locuteurs hein. c'est une langue véhiculaire comme l'espéranto construite de toute pièces à la fin du 19e siècle elle a plus de 100 000 articles hein, pour une langue qui n'a que 20 à 30 personnes qui peuvent la parler ou la comprendre hein. bon donc on voit bien euh, comment des de, disons des acharnés euh, peuvent faire monter considérablement le nombre d'articles et puis vous regardez tout en bas dans les 100 articles et plus hein, c'est-à-dire moins de 1000 en tout cas une langue que vous ne connaissez probablement pas hein, puisque elle est c'est pas le nom n'est pas euh, spontané le fulfud. le fulfud en fait c'est le pelar. Le pelar, c'est la langue des peuls. Et comme vous le savez probablement avec l'opération Barkhane, les peuls sont des populations qui se, se, se situe sur toute la zone sahélienne, en gros du Sénégal jusqu'au Tchad, voire un peu au-delà. Bon. C'est autour de 60 millions de personnes qui sont de culture peul, et on s'aperçoit que leur langue euh, est écrite, euh, n'a produit que moins de, de 1000 articles, hein, 100 ou quelques centaines euh, guère plus. Donc on voit bien comment les inégalités sont très très fortes. Hein. Bon. Alors ce n'est pas le cas de tous les, les, les, les pays du Sud. Hein. On a par exemple une langue qui n'est pas dans le schéma que je vous présente là, parce qu'elle a plus d'un million d'articles, qui Cebuano, que vous ne connaissez probablement pas. Le Cebuano, c'est la deuxième langue des Philippines et qui a été utilisée dans les Philippines pour un peu comme pour le Galicien, le Basque ou le, le, le Catalan, comme un moyen de, de mettre en avant une langue. Donc, je voulais pointer ça parce qu'on s'aperçoit que la géopolitique pèse aussi. Mais maintenant, je vais répondre à ta question, Francis, sur Comment est-ce que démocratiquement, on peut gérer une page En fait, tout le principe de, de Wikipédia, et c'est vrai en fait pour tous les biens communs sur lesquels on, on discutera un peu tout à l'heure, euh, le, le principe de base, c'est de renvoyer aux extrémités. C'est-à-dire de ne pas penser qu'on peut gérer centralement euh, quelque chose qui a 35 millions d'articles. Hein bon, on ne peut pas avoir une autorité centrale, comme un gouvernement central d'un pays ou d'une région ou d'une ville, euh, prenez l'échelon qui vous intéresse, ça, ce n'est pas possible. Et donc, on va laisser aux extrémités, à ceux qui s'intéressent au sujet, le choix de gérer ces pages-là. Donc, si vous arrivez à écrire une page sur un sujet complètement obscur et, et inconnu, très probablement, euh, vous pourrez l'écrire et personne ne vous dira rien. Hein? Bon. Il y a des mécanismes techniques, hein, des espèces d'aspirateurs de, de, de, qui passent en permanence sur Wikipédia pour voir quels sont les nouveaux articles. Bon. Si un article qui apparaît comme provocateur, par exemple, il y a une page Adolf Hitler... Qui a été gelée, il y a des pages gelées aux 160 euros, polémiques hein, sur Adolf Hitler. Personne n'accepterait quelqu'un quelqu dise que c'est le plus grand homme du XXe siècle. Hein. Donc, il y a une page sur laquelle les, inter les, les internautes ne peuvent pas réagir et, et changer le texte. Hein. Bon. Mais si quelqu'un crée une nouvelle page Adolf Hitler pour en faire l'apologie, évidemment, le robot va tout de suite les détecter ça va être supprimé en un dixième de seconde, hein. pas plus que ça. Hein. Bon. Mais sur d'autres sujets un peu ésotériques, vous pourrez probablement monter une page qui passera sous les radars. Si vous êtes sur une page sur lequel des gens euh, euh, s'intéressent au sujet, vous allez avoir des, des, des internautes, des Wikipédiens plus exactement, particulièrement actifs, qui vont s'intéresser par exemple à l'altermondialisme. Et si vous écrivez quelque chose sur un forum social à Montpellier, si jamais vous décidez de faire un forum social à Montpellier, il est probable qu'un Wikipédien s'intéressant à, à l'altermondialisme verra la naissance de votre page. Il va regarder ce que vous écrivez. Et il y a un certain nombre de procédures qu'il faut respecter. Et donc, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une démocratie procédurale. La personne en question qui va regarder la page sur le forum social de Montpellier ne va pas s'intéresser au fond de ce que vous dites. S'il y a bien eu un forum social, pourquoi pas une page Pas de problème. Mais il va y vérifier un certain nombre de choses. D'abord, il va vérifier que vous n'êtes pas hors sujet et qu'en parlant du forum social de Montpellier, vous n'allez pas parler de la veste de votre grand-père ou de la recette de cuisine de telle ou telle spécialité. Il va vérifier que la composition corresponde aux normes de Wikipédia, c'est-à-dire que vous n'utilisiez pas un langage trop complexe, par exemple, que vous soyez accessible à toutes et à tous. Il va vérifier aussi que vous sourcez bien euh, vos euh, sources, hein, c'est-à-dire que vous faites des références, vous allez dire que certains étaient pour ci, d'autres étaient pour ça, et vous mettez des notes qui renvoient aux sources sur lesquelles vous vous appuyez. Vous allez avoir une vérification du principe de neutralité. Hein, S'il y a des gens qui étaient pour ou contre ce forum social, il va falloir que vous donniez la, les arguments des uns et des autres. Donc, c'est comme ça que les choses sont faites, mais vraiment par euh, un, une espèce de, de, de gestion démocratique euh, qui est ni centralisée, ni gérée par le marché, comme peut l'être le, le, le marché capitaliste, mais gérée aux extrémités, par ceux qui s'intéressent à un sujet et qui décident sur ce sujet-là de vérifier que les normes et les procédures soient bien respectées. Alors... Là, on voit bien comment les, les articles sont produits, publiés, euh, quelques mécanismes de régulation avec quand même des petits pouvoirs euh, qui s'instaurent hein, avec ce, ce censeur de la page de Cédric Durand euh qui probablement a acquis une légitimité en publiant beaucoup sur ces domaines-là en économie et qui, du coup, euh, se retrouve en position bah, de, de, de censurer une page. Mais euh, au-delà de, de cette liberté, de ces publications, il euh, y a aussi des enjeux plus euh, matériels euh, de Wikipédia. Alors, petite, euh, petite image, hein, de, je pense qu'on a tous rencontré ça, un jour ou l'autre, euh, euh, en faisant des petites recherches sur, euh, sur Wikipédia, c'est euh, Wikipédia qui demande en fait qui nous demande qui nous interpelle euh, pour nous demander de contribuer financièrement. Alors, je crois qu'on était nombreux, en tombant devant cette, cette annonce, enfin cette, cet appel, à se demander un petit peu euh, bah, ce qu'on devait faire, si on devait donner des sous, euh, à quoi allaient servir ces sous, et puis, euh, qu'est-ce qui, qu qui était derrière C'est-à-dire, est-ce que finalement, si on veut que ce soit gratuit, il faut aussi que nous, on contribue, parce que ça a beau être gratuit, ça a beau être euh, les contributions libres, il y a des enjeux matériels, il y a des coûts quand même de fonctionnement. Donc, est-ce que tu peux un petit peu éclairer cet aspect-là, et en particulier nous expliquer euh, bah, si ce serait bienvenu que nous euh, contribuions que nous donnions les 2 euros à Wikipédia quand il les demande Et à quoi servent ces 2 euros Oui, la réponse sur à quoi ça sert, c'est vraiment facile. C'est-à-dire qu'en fait, Wikipédia ne paye aucun de ses contributeurs. Hein, donc, tous ceux qui écrivent, hein, les 280 000 qui ont produit ces 36 millions ou 35 millions d'articles ne sont évidemment pas payés. Hein, bon, euh, donc, ça, c'est réglé d'avance. Il hein, y bon. a en revanche un certain nombre de gens qui sont payés. Ils ne sont pas nombreux. Hein, la dernière fois, moi, j'en avais rencontré plusieurs à San Francisco. C'était une équipe d'une dizaine de personnes. Hein, maintenant, ça fait plus. Hein, Je n'ai pas les chiffres exacts. Vous pouvez les retrouver sur Wikipédia. Mais c'est de cet ordre-là. Hein, donc, c'est des équipes toutes petites, hein, euh, quelques dizaines tout au plus, hein, qui gèrent ce qu'on appelle les serveurs, hein, qui sont les... C'est l'équivalent de micro-ordinateurs qui sont mis en série hein, et qui permettent de stocker les pages de Wikipédia. Alors, Wikipédia, ce n'est pas YouTube. Hein, c'est en termes de poids, hein, c'est du texte pour l'essentiel. Il y a quelques photos, mais pas tant que ça. Hein, donc, ça ne pèse pas énormément. Hein, je veux dire, euh, YouTube ou Dailymotion, ça demande des serveurs absolument gigantesques parce que de la vidéo, surtout en haute définition, ça pèse beaucoup. Hein, et donc, ça demande des, des, des, des espaces mémoire et des microprocesseurs pour les faire tourner euh, assez c'est assez cher, ce qui n'est pas le cas de, de Wikipédia qui a besoin de serveurs plus limités. Ceci dit, euh, c'est le quatrième site le plus visité en France. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, 21 milliards de pages visitées par mois. Donc, il faut quand même des serveurs costauds. Hein. Ce n'est pas, pas rien. Et donc, l'essentiel de l'argent, ça paye ses serveurs. Ça paye les salariés qui font tourner les serveurs. Hein. Et depuis peu, il y a un peu d'argent qui est mis, ce qui m'apparaît une bonne chose, dans euh, les, les, les, les animations. C'est-à-dire qu'en fait, par langue, il y a des regroupements d'intérêts de ceux qui s'intéressent à Wikipédia en français, en italien, en ce que vous voulez, et Wikipédia aide ceux dont ils estiment qu'ils ont intérêt ou qu'il faudrait les aider à se développer, à faire un peu de, de, de publicité, d'agitation, de propagande, pour dire pourquoi c'est utile de développer euh, Wikipédia en full-fud, hein, pour donner l'exemple de, de, des populations peu. Hein, bon. Donc, il y a une aide à Wiki, donnée par Wikipédia, mais c'est toute petite somme, hein, c'est minuscule, au développement de Wikipédia dans des langues où, euh, où le, le Wikipédia estime qu'il euh, est utile de le, le développer. Alors Pour comprendre légalement comment les choses se passent, wikipédia ne gère rien hein. wikipédia n'a pas de statut hein. bon euh, ceux qui gèrent ça c'est une fondation qui s'appelle wikimedia. Hein, que vous pouvez retrouver en bas de, de, des pages Wikipédia, qui est la fondation américaine euh, à l'origine créée par Jimmy Wells, dans lequel l'argent va hein, et qui finance, euh, comme je viens de vous le dire, les quelques actions qui sont menées euh, par Wikipédia. Je profite de la demande sur les, les questions financières pour dire qu'une des complexités de, de Wikipédia, et c'est encore plus vrai pour le logiciel libre, c'est que parfois les entreprises aident Wikipédia. Hein. Bon, Orange, que je connais bien, puisque j'y ai travaillé jusqu'à très récemment, euh, à un moment donné je crois que ce n'est plus le cas, mais c'était il y a une dizaine d'années a donné un peu d'argent à Wikipédia Pourquoi ils ont donné de l'argent à Wikipédia français Pour aider Wikipédia à réaliser des pages qui soient accessibles par smartphone. Hein C'était juste après la sortie du premier iPhone, juste après le développement des smartphones. Et évidemment, Orange avait un intérêt que vous pouvez euh, comprendre très facilement à ce que les gens achètent ces smartphones et surtout qu'ils les utilisent hein, parce que ça fait euh, du débit et donc ça permet de, de vendre des abonnements qui sont plus chers euh, parce que les gens les utilisent plus. Et donc, euh, pour donner des contenus que les gens allaient utiliser par leur smartphone, Orange trouvait utile euh, de donner un peu D'argent à Wikimedia ou Wikipédia France pour leur permettre, parce que ce pas exactement les mêmes standards, une page web et une page sur un smartphone, hein, et donc de, de permettre de lire facilement les pages Wikipédia sur les smartphones. Hein, bon. Mais beaucoup plus qu'Orange, parce qu'Orange n'a pas donné beaucoup, c'est hein, une toute petite somme à l'époque, hein, je me rappelle s'il y a une dizaine d'années, euh, Google, pendant très très longtemps, a été un des principaux euh, soutiens financiers de Wikipédia, tout simplement pour les mêmes raisons qu'Orange, hein, c'est qu'ils estimaient que c'était bien que quand les gens aillent sur le logiciel de recherche google quand il tombait sur une page wikipédia ben elle soit fournie qu'elle fonctionne etc et donc euh, avoir des contenus était aussi utile pour google dans, pour leur outil de recherche hein, tout bêtement donc on a aussi ce rapport un peu particulier à certaines entreprises qui peuvent avoir intérêt à certains moments donnés de soutenir wikipédia il y avait quand même un aspect ce que je comprends euh, sur ces financements puisque bon même si on prend par exemple l'exemple des services publics, c'est vrai que les besoins changent, évoluent, et on considérait normal que l'État prenne en compte les évolutions, ses besoins. Voilà. Là, il y a un enjeu d'universalisme, de, de transmission des connaissances, d'ouverture sur toutes les connaissances, de mise en accès possible. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important. Mais maintenant, c'est est-ce qu'à partir de ça, c'est-à-dire que l'utilité sociale, l'enjeu transmission des connaissances, l'accessibilité à tous, est-ce qu'on peut considérer que euh, Wikipédia, de fait, devient une sorte de bien commun Et, bon, même si on a vu euh, l'aspect gestion démocratique, contrôle ou autre, bon, où quand même, tout semble pas totalement simple, en tout cas, pas totalement transparent et contrôlé par, euh, je ne sais pas, des citoyens, par... Bon, une assemblée de, de personnes ou ainsi de suite. Donc, mais est-ce qu'on peut considérer que là, on est dans un bien commun et que ce bien commun, comment il se confronte Là aussi, on y revient à ça. Pas simplement à l'utilité, mais euh, à, à la gestion démocratique de, de ce bien commun. Ah ben, pour moi, c'est clair que le Wikipédia est un bien commun par nature. Hein? Bon, alors Quelques mots pour, pour ceux ou celles qui ne seraient pas familiarisés avec la notion de bien commun. Les biens communs, ça vient de l'histoire, hein? ça vient de, du Moyen Âge européen et dans d'autres civilisations, ça prenait d'autres mots, hein? mais peu importe, c'était un peu les mêmes choses. C'est l'idée tout simplement qu'il y a des propriétés qui ne sont pas exclusives. Au Moyen Âge, les forêts, par exemple, étaient... Pour ce qui était de la chasse et du bois vert, donc du bois vivant, la propriété d'une certaine façon, en tout cas l'usage exclusif de la seigneurie hein, et des nobles, alors que l'utilisation du bois mort, du bois tombé, des champignons et toutes ces choses-là étaient laissées aux paysans. Hein. C'était ça les biens communs hein, euh, âge bon. Par extension, on a considéré que ces biens communs continuaient à exister dans un certain nombre de domaines. Hein. bon C'est ce que Léonore Holmström, la seule femme prix Nobel d'économie jusqu'à récemment, euh, avait bien montré, par exemple, dans les Alpages ou dans vous êtes un peu plus près du, du Massif central ou même des Pyrénées, les, les hauts Alpages sont gérés par les paysans comme des biens communs. Hein. C'est-à-dire c'est des choses qui ne relèvent ni de la propriété privée et du marché capitaliste, ni de la gestion étatique. Hein. C'est des groupes d'utilisateurs, hein, des, des paysans et des bergers, dans le cas des hauteurs de montagne, hein, qui vont gérer des espaces, des Alpages pendant l'été, pendant les estivages, dans lequel ils vont se partager et gérer entre eux l'accès pour les moutons, les vaches, etc. Bon. Par extension, cette notion de bien commun est très vite utilisée dans le numérique, d'abord par le logiciel libre, hein, avant le Wikipédia. Hein, bon. C'est le, le, le terme qui avait été utilisé par les créateurs du, du, du, du logiciel libre dès les années 80-90, hein, donc c'est 10 à 20 ans avant hein, Wikipédia, c'était les logiciels libres, c'est des biens communs pour l'humanité. Hein, bon C'était ça la notion qu'il me mettait en avant, qui, qui m'apparaît tout à fait juste, et qui était l'idée que c'était des produits qui ne relevaient ni d'une production étatique, ni d'une production marchande qui devait euh, être financée comme pouvait l'être tout ce qui était breveté. Hein, puisque le logiciel libre, s'est opposé au brevet euh, qui avait été popularisé principalement par euh, Gates, hein, Bill Gates, euh, qui euh, brevetait bah, les logiciels que vous connaissez, hein, Windows, Microsoft Office, etc. Et c'est contre ça que le, le logiciel libre se sont développés. Bon. Wikipédia fait partie de cette famille des biens communs du numérique. Hein, bon. C'est donc des biens communs euh, qui sont... Euh, Créé et développé par des individus, mais aussi hein, par des entreprises. Hein, C'est un peu comme les services publics. Hein, ça sert aussi au capitalisme. Hein, les, les services publics, ça ne sert pas qu'aux travailleurs, aux salariés, aux retraités ou aux jeunes. Euh, ça sert aux deux. Hein, les, le capitalisme a besoin de routes qui sont en bon état, de trains qui arrivent à l'heure, euh, de post services postaux qui fonctionnent, d'écoles qui forment les travailleurs, euh, d'hôpitaux qui leur évitent d'avoir à payer pour ce, des accidents du travail, etc., etc., Bon. Et on a vu, surtout dans le logiciel libre, beaucoup plus que dans Wikipédia comment des entreprises développaient du logiciel libre pour concurrencer d'autres entreprises. Prenez par exemple OpenOffice euh, ou LibreOffice, hein, c'est très comparable que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, utilisent. Ça a été beaucoup développé par IBM et Sun Microsystems pour contrebalancer, d'une certaine façon, le poids de Microsoft dans l'industrie du logiciel. Dans le cas de Wikipédia, c'est moins le cas. Hein. Je vous ai donné les exemples de Google et d'Orange, mais qui sont marginaux, en fait. Hein, bon. Mais dans d'autres domaines de, de bien commun de la connaissance, il y a le, le, le frère, le cousin germain de Wikipédia dans le domaine de la carte qui s'appelle OpenStreetMap. Hein, qui est de la cartographie, euh, qui permet à des internautes de pouvoir cartographier des lieux et de ne pas laisser une entreprise capitaliste comme Google le faire avec Google Maps et en pensant que les États avec l'IGN, l'Institut géographique national pour ce qui est de la France sont souvent assez défaillants en la matière. Bon. OpenStreetMap s'est beaucoup développé et en France, avec le très fort soutien de la SNCF, Hein, puisque la SNCF a besoin de cartes parce qu'ils ont des voies ferrées, qui ne veut surtout pas que Google Maps prenne en charge d'une certaine façon des services utilisant la, les voies ferrées pour contrebalancer d'une certaine façon le pouvoir de la SNCF. Donc pour éviter Google, la SNCF investit massivement dans OpenStreetMap en leur développant des cartes, etc. Donc on voit bien qu'on est comme pour le logiciel libre hein, dans les biens communs qui peuvent être utilisés comme le peuvent l'être les services publics, à la fois par euh, des, des gens ordinaires, par nous tous, mais aussi par certaines entreprises qui peuvent y avoir un intérêt mais en revanche ce qui est commun au bien commun c'est que ça n'est ni capitaliste ça n'est pas des propriétés privées ni étatique. Ce ne sont pas des propriétés publiques au sens d'hôpitaux, euh, d'écoles ou de, de, de choses de ce genre-là. Et Eleanor Holström avait bien démontré qu'il y avait un certain nombre de conditions pour que ces biens communs fonctionnent. Et on va retrouver ça dans Wikipédia. Il faut des règles claires de définition de la ressource commune. Il faut savoir qui les gère. Il faut des sanctions qui soient graduées. Il faut que les États acceptent que les biens communs soient gérés par leurs propriétaires Alors Dans le cas des, des alpages, les propriétaires sont réduits. C'est un groupe de paysans et de bergers qui sont les seuls responsables de cela. Dans le cas des biens communs de la connaissance, logiciels libres, Wikipédia ou OpenStreetMap, c'est plus compliqué parce que c'est des biens euh, communs ouverts. N'importe qui peut y aller. Hein bon. Mais on, on retrouve exactement le même paradoxe que les dernières élections départementales et régionales à une autre échelle. Tout le monde peut être un gestionnaire de Wikipédia. Ça ne demande même pas, comme pour les logiciels libres, une compétence technologique. Un logiciel libre, vous pouvez en développer si vous voulez, mais si vous ne savez pas développer, vous n'y arriverez pas. Bon. Écrire une page Wikipédia sur le village de votre enfance, sur votre quartier, sur un forum social mondial ou sur la Carmagnole, je suis sûr que vous avez une page Wikipédia. Ça ne demande pas d'avoir fait l'ENA, Polytechnique ou Normale Supérieure. N'importe qui peut le faire. Bon. Et donc, participer à Wikipédia, c'est donner à n'importe qui. Mais on sait que les lecteurs de Wikipédia, c'est tout le monde. Les participants, au sens les rédacteurs de Wikipédia, c'est beaucoup de gens. Moi, à chaque fois, dans mes cours à la, à la fac, je demandais qui a déjà écrit dans Wikipédia, ne serait-ce que deux mots. Et c'était toujours autour de 10% hein, de mes étudiants ou enseignants qui avaient écrit dans Wikipédia, ne serait-ce que deux mots, hein, des toutes petites choses. Et quand je demandais, mais qui a envie de faire partie de la gouvernance de Wikipédia Personne. Hein, mais c'est comme les mutuelles. Hein, qui veut, les gens votent un peu dans les mutuelles, mais qui veut gérer une mutuelle Franchement, il n'y a pas grand monde. Hein, bon. Et on le voit malheureusement aujourd'hui pour les départementales et les régionales. Ce n'est pas au même degré, bien évidemment. Mais euh, on est dans ce mode de gestion où tout le monde peut le faire, mais peu euh, ont envie de le faire. Alors du coup si Wikipédia c'est une espèce d'alpage vert, euh, plus, je préfère celle-là comme image que celle du bois mort euh, qu'on a le droit de récupérer dans la forêt, est-ce qu'on peut espérer euh, faire un peu progresser cette alpage dans le, la grande montagne d'Internet euh, parce qu'on a cette espèce d'espace qui, euh, qui est commun, mais au milieu, de, un, enfin, au milieu de, de, de territoires qui sont quand même largement gardés euh, par euh, les GAFAM, avec un contrôle des données qui est assez effrayant, euh, une grande difficulté à y échapper. C'est très difficile d'échapper à Google aujourd'hui, quoi qu'on fasse sur la toile. Donc comment est-ce qu'on est qu peut espérer euh, que cette gratuité, que ce, ce côté alpage euh, euh, croisse un peu, s'étende sur les, les coteaux de cette montagne, Internet et comment Alors, euh, c'est tout à fait important comme, comme question parce que les biens communs ont une particularité c'est quand on ne s'en occupe plus, ils meurent. Euh, vous avez des tas d'exemples. Vous savez qu'il y avait beaucoup de biens communs, par exemple, dans le monde de l'agriculture. Hein, bon, puisque les, Après la Deuxième Guerre mondiale, les paysans ont pris un pouvoir considérable dans les coopératives et les coopératives paysannes sont très, très importantes, souvent gérées par la FNSEA. Hein, Ce n'est pas la Confédération paysanne qui s'en occupe. Hein, bon, Et une d'entre elles, une des plus importantes, est devenue l'Actalis, hein, que vous connaissez tous. Hein, C'est les camemberts et autres produits laitiers euh, présidents et qui sont maintenant la, la propriété exclusive de la famille Beignet. C'est-à-dire qu'on a une coopérative qui s'est transformée en multinationale au début coopérative et qui qui est maintenant une coopérative capitaliste, avec tous les défauts des multinationales capitalistes. Hein, bon. Donc, on peut avoir la même chose sur tous les biens communs. Hein, bon. Et euh, Wikipédia n'échappe pas à la règle. -dire si euh, on arrête de contribuer à wikipédia si on n'écrit plus dans wikipédia on va aboutir au fait que wikipédia soit l'équivalent de l'encyclopédie de diderot et d'alembert Seuls les historiens des sciences iront euh, se référer à ces articles parce que c'est intéressant de voir comment au 18e siècle on traitait telle ou telle question mais prenez par exemple, exemple des régionales et des départementales puisqu'on est toujours en plein dedans si personne ne met à jour les résultats des votes de telle ou telle élection euh, au bout de quelques années plus personne n'ira voir euh, les résultats sur wikipédia tout simplement parce que ce ça, ça sera que des vieux trucs qui n'intéresseront plus personne donc il faut euh, investir du temps dans wikipédia au sens où il faut y contribuer mais c'est assez compliqué parce que d'une certaine façon on aboutit à un champ qui est quasiment rempli Hein pour vous donner un, un exemple tout bête, je vous parlais des villages de nos enfances. Euh, bon, moi j'ai commencé à écrire sur le village où j'habite en ce moment, il y a 30 habitants. Euh, bon, pour décrire euh, les différentes caractéristiques de ce village à l'époque, il n'y avait rien sur ces villages là, c'était il y a 15 ans, euh, c'était une zone vierge. Aujourd'hui, par des robots, euh, Wikipédia a pu avaler d'une certaine façon le répertoire euh, du ministère de l'intérieur euh, des villages avec le nombre d'habitants, euh, euh, l'évolution de ce nombre d'habitants, le nom des maires, etc. Si vous allez vous le nom de n'importe quel village, même de 10 habitants, vous aurez tout ça qui est renseigné. Et puis, toute une série de gens ont écrit dans Wikipédia. Donc, d'une certaine façon, écrire du neuf n'est pas si évident. Alors, on peut écrire du neuf quand on a un projet neuf. Vous avez monté la Carmagnole il y a quelques années. Ben vous pouvez écrire la page Wikipédia de la Carmagnole, la développer, etc. Mais au bout d'un certain temps, on touche ses limites. Hein. Bon. Ceci dit, il y a toute une série de travaux, souvent un peu ingrats, hein, comme de mettre à jour des résultats électoraux, de mettre à jour des programmes comme celui de la Carmagnole sur Wikipédia. Et ça, je pense que c'est utile de le faire. Hein. Bon, et je sais qu'il euh, y, y a plusieurs écoles qui se lancent dans des travaux dans lesquels l'idée, c'est qu'on ben, remplit des pages, ou on, on complète des pages Wikipédia sur notre école sur notre quartier sur notre réalité et ça je pense que c'est très utile donc je pense que donner deux euros c'est bien il faut le faire hein. bon mais c'est pas le plus important le plus important c'est qu'il y ait suffisamment de gens qui continuent à y contribuer alors là tu as dit comment euh, éviter que notre gras pâturage euh, devienne du bois mort mais t'as pas trop dit si ça pourrait gagner et, et, et grappiller sur les terrains des des autres hein, des GAFAM du contrôle des données etc alors c'est une question euh, très importante aussi sur lequel on peut être à la fois optimiste et pessimiste pessimiste pour les raisons que tu as indiquées rapidement Hélène. Hein. C'est qu'il y a 20 ans, il y avait une certaine euphorie au tout début du Web2. Tout le monde pensait qu'on allait pouvoir faire des services gratuits ouverts à tous. Euh, les, les premiers échanges de, de données, l'équivalent du bon coin qui s'appelait la Craigslist, était faits de façon bénévole. Tout ça a été dans les, un esprit d'insouciance euh, et, et de gratuité généralisée. Et puis très vite, on a vu se constituer des monopoles de fait, hein, Bon, qu'on connaît tous, hein, Google, euh, Facebook, euh, Etc. Bon. Ceci dit, il reste quand même euh, des espaces de liberté. Hein, bon. Les euh, biens communs de la connaissance continuent à progresser. Hein, bon. Au tout début, c'était les logiciels libres. Ça s'est étendu euh, à la, des créations de intellectuelles, hein, comme Wikipédia, hein, qui sont brevetés avec une, un brevet assez particulier. Il suffit d'aller en bas des pages Wikipédia pour les, les trouver, qui s'appellent les « Creative Commons ». Hein, qui ont été développés au tout début des années 2000. Euh, OpenStreetMap est une vraie réussite. Et puis, on voit dans le champ de la science, hein, euh, le développement. Alors là, très massif, non pas de choses qui sont des connaissances acquises, hein, comme une encyclopédie, donc Wikipédia, mais qui sont des, des, des revues de recherche scientifiques, hein, bon, et qui sont des revues de recherche qui veulent absolument éviter le monopole des maisons d'édition, qui euh, souvent sont extrêmement coûteuses, qui ne permettent donc pas aux universités des pays du Sud de pouvoir en bénéficier. Et on a comme ça des, des publications en logiciel libre, en libre de, de travaux scientifiques de plus en plus nombreux. Hein. Bon, on en a vu l'intérêt pendant la pandémie. Hein. Autant les, les vaccins ont été tout de suite développés par des laboratoires qui ont mis des brevets à tous les étages. On voit bien toute la lutte sur le, le, la, la mise en libre et la, et la mise à libre, libre disposition des brevets euh, Pfizer ou les autres, hein, et comment les, les multinationales du médicament résistent. Par contre, pour la recherche elle-même, hein, c'est-à-dire pour l'évolution des génomes, pour l'analyse des variants, par exemple, la communauté scientifique s'est mobilisée pour que tout soit mis en ligne extrêmement rapidement, de façon complètement ouverte, de façon complètement transparente, dans un esprit de bien commun. Oui, alors revenir un peu quand même sur la question de la gratuité, parce qu'il y a gratuité et gratuité. Facebook, c'est gratuit, soi-disant. Mais en fait, euh, <rire> <'est>, tu deviens <rire> la marchandise utilisée ensuite pour te revendre un certain nombre de choses. C'est ce qu'évoquait Hélène sur l'utilisation des données et ainsi de suite. Donc là, c'est quelles sont les garanties qu'il n'y a pas d'utilisation des données Quelle indépendance par rapport à Google et ces questions-là Et comment euh, cette idée de la gratuité, c'est-à-dire comment l'idée a pu être passée que des gens peuvent écrire, travailler, donc travailler des dossiers ou autre, puisqu'il y a quand même des choses très sérieuses qui sont produites comme type d'article, sans être payé. Alors que, par exemple, on voit dans la société que la gratuité n'est pas une idée consensuelle. Même à gauche, puisque tu as pris à différents moments l'exemple des élections régionales, on voit que sur l'île de France, la gratuité des transports n'a pas fait euh, l'unanimité entre euh, les, les différents candidats. Mais on le voit autour de nous, il y a les gens qui sont pour les tarifications sociales, il y a des gens qui sont et qui, sur le fond, considère que c'est normal euh, de payer un peu et que si quelqu'un travaille, euh, il doit avoir un salaire par rapport à ce, qu a, à ce qui a été produit. Donc, euh, comment considérer que cette gratuité est un plus dans le sens du bien commun, de, en gros, l'ouverture à tous et à toutes, puisqu'on voit même des sites intéressants, euh, importants, en gros, les sites, même Mediapart, est payant, il y a un abonnement mensuel. Donc, euh, voilà. Donc, comment la gratuité elle a été décidée, comment c'est un acte fondateur, fort, et une identité pour Wikipédia, sachant que c'est une vraie gratuité, pas celle qui revend toutes tes données aux uns ou aux autres pour que tu reçoives toutes les publicités possibles en fonction de tes sensibilités parce qu'ils ont vu les articles que tu avais regardés ou lus. Non, là-dessus, euh, c'est clair qu'il y question données, il n'y a aucun problème avec Wikipédia. D'abord parce qu'il y a très peu de données personnelles. Hein. Bon, On peut corriger un article sans s'enregistrer sur Wikipédia. Hein Moi, par exemple, je suis enregistré sur Wikipédia parce que j'ai contribué un peu plus que changer telle ou telle chose dans un article. Hein bon. Donc, des contributeurs réguliers, en général, s'enregistrent. Hein bon. Mais on est très peu nombreux à être enregistrés. Donc, ça concerne très peu de gens. Et quelqu'un qui va aller lire une page Wikipédia ou qui va simplement changer, corriger une faute d'orthographe ou changer une phrase n'a en rien besoin de s'enregistrer. C'est ouvert à tous et toutes sans que les données personnelles ne soient avalées, conservées et donc pourraient être utilisées. Mais même ceux qui sont enregistrés, là-dessus, il y a un close qui fait qu'il n'y a, a à mon avis absolument aucun problème. Hein, bon, alors après euh, moi je, je, je suis vraiment un, un partisan d'une idée bah, qui était la définition même du communisme. En tout cas c'est tel ça que, comme ça qu'elle était exprimée par Marx à l'époque, c'est que chacun travaille suivant ses capacités, que chacun puisse consommer suivant ses besoins. Hein, bon, et dans ce travail là, il n'y a pas forcément l'idée du salaire. Hein. Bon, il y a toute une série de choses qu'on fait euh, gratuitement. Est-ce qu'il faut par exemple quand on fait la cuisine euh, demander un salaire parce qu'on a cuisiné chez soi Est-ce qu'il faut quand on emmène les enfants à l'école, demander un salaire parce qu'on les a emmenés à l'école Est-ce que toute activité humaine doit être... Euh Ré rémunérés, récompensés euh, par une, une donnée monétaire. Bon, j'en suis pas du tout convaincu. Hein. Je pense qu'au contraire, on aurait intérêt euh, à élargir les espaces de gratuité. Hein. Bon, alors c'est vrai quand les contributions sont elles-mêmes gratuites. Hein. Dans Wikipédia, les gens ne sont pas payés. Dans OpenStreetMap, les gens ne sont pas payés. C'est vrai aussi quand les gens sont payés par ailleurs. L'argument des scientifiques sur les revues euh, en libre euh, et sans, euh, euh, disons, avoir à payer le, le le prix d'une revue, c'est qu'eux-mêmes, en tant que scientifiques, sont déjà payés. Un prof de fac, un chercheur du CNRS, il a un salaire et quand il écrit un article scientifique de toute façon il n'est pas payé hein? bon donc ce qu'il demande c'est qu'au moins ça puisse être laissé en libre hein? et ça m'apparaît la moindre des choses et puis il y a des services publics dont on voit bien qu'ils sont quasi gratuits pour nous et dont on pourrait demander l'extension l'école est gratuite depuis le 19e siècle et c'est très bien comme ça il faut que toutes les, les actions de formation puissent être gratuites l'hôpital qui soit évidemment gratuit et ouvert à tous et même chose pour les transports donc je pense que nous aurions intérêt à nous battre pour l'extension de la gratuité hein, de façon beaucoup plus globale je pense qu'on y a tous intérêt et que ça va dans le sens euh, du développement d'une société où la marchandisation ne soit pas euh, l'alpha et l'oméga la, des activités humaines, mais qu'au contraire, on puisse faire des choses de façon désintéressée, euh, en pensant au bien commun, en pensant à ses voisins, euh, enfin bref, à avoir une vision différente du rapport aux autres dans euh, la façon dont nous demandons ou non la monétarisation de nos activités. Je pense que ça fait une belle conclusion euh, qui généralise beaucoup de choses à partir, de, de, à partir du cas de, de Wikipédia. Euh, des, des annonces Des questions Peut-être Parce qu'on a un petit peu de public hein, sur place. Donc. Euh, on va tous sortir d'ici bien motivés pour aller se battre pour la gratuité, en particulier des transports. Mais comme ça, on n'est pas sûr de le gagner. Quelque chose de plus facile qu'on peut faire, c'est d'aller rédiger une page sur la Carmagnole de Montpellier, parce qu'effectivement, elle n'existe pas. Donc, a pas de page. allez-y. À vos claviers. Et puis à vos corrections. Et puis on verra si la page est censurée par, voilà, par un esprit fort, je sais pas, de la place de Montpellier. Et puis ce sera l'occasion, du coup, de justifier un lien vers la page des différents intervenants qui ont été invités dans l'année. Donc on regardera aussi aussi euh, euh, ce, ce qui se dit de toi euh, sur Wikipédia, parce qu'on ne l'a pas fait. Ah, oui, une petite question, intervention. Une petite question. J'ai la chance d'avoir chez moi euh, les 32 volumes de l'encyclopédie euh, de Diderot et d'Alembert, euh, qui ont été un euh, jeune, as achetés apprendre. à l'époque par un de mes ancêtres. Euh, mais euh, je voulais juste te dire par rapport à ça, c'est que euh, à l'époque, l'Hydro euh, d'Alembert, c'était largement plus large au niveau auditoire que le strict plan national France, puisqu'en fait, la, le français était à l'époque une langue internationale, exactement comme l'est aujourd'hui l'anglais. Euh, on parlait français euh, dans les milieux riches et bourgeois euh, de la quasi-totalité de l'Europe. Et en fait, c'était une langue de communication internationale. Euh, euh, euh, très importante au 18e, surtout au 18e où c'est vraiment le, le sommet pratiquement de, de cette chose-là. Et beaucoup de volumes que j'ai chez moi ont été publiés à, en Suisse, en Hollande euh, et dans d'autres pays. Voilà. Donc, euh, parce qu'en euh, France, c'était difficile, il y avait des censures, etc. C'est juste une petite rectification. Non, non, merci pour la, la, la rectification. Je, je partage tout à fait. Hein. Euh, les, les Lumières voyageaient euh, de, de Moscou avec euh, la grande Catherine euh, au royaume de Prusse. Et en effet, on y parlait français. Donc, je, je... merci pour la rectification. Elle est très utile. Bien, écoute, nous remercions Christophe. Nous te remercions pour avoir participé à cette soirée. On pense qu'elle bon, a apporté. Il y avait un désir de connaissance un peu plus précis sur Wikipédia. Je pense que ça a éclairé. Bah écoute, à bientôt et nous passons aux travaux pratiques et l'écriture de notre page sur la carmagnole. Bonsoir. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation.